Bonjour et bienvenue dans ce lieu magnifique chargé d'Histoire. Nous sommes en effet au Musée d'Histoire de la Médecine de l'Université Paris-Descartes. Je suis Karen Guyenne, bibliothécaire responsable du service des périodiques et des ressources électroniques de la Bibliothèque interuniversitaire de Santé à Paris. Je suis Catherine Veil, je travaille à la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé, comme Claire est dans le même service qu'elle, mais je suis chargée entre autres de l'accueil des étudiants et de l'aide dont ils peuvent avoir besoin pour leurs recherches documentaires. Le numérique entraîne de profonds changements dans la recherche d'information, sachant que la plupart des ressources sont en ligne pour les sciences du vivant. Alors, transformation euh, sur plusieurs euh, domaines, euh, d'abord en termes de volumétrie, euh, les étudiants et les chercheurs n'ont plus accès à quelques centaines de titres, par exemple comme ils pouvaient avoir accès dans leur bibliothèque, mais à des milliers, des dizaines de milliers de titres de revues, euh, transformation aussi en termes de discipline, euh, voilà maintenant avec les bouquets de revues électroniques, les euh, usagers ont accès à des euh, bouquets transversaux d'autres disciplines, donc un médecin peut être intéressé par des revues en statistique, en physique, et aussi en sciences humaines et sociales, pour tout ce qui est psychologie, l'éthique, par exemple. Euh, les étudiants, les chercheurs ont aussi besoin d'avoir des informations ponctuelles, des synthèses et aussi avoir des réponses euh, aussi déjà un peu construites. Par exemple, je pense à tout ce qui est euh, euh, médecine par l'épreuve, evidence-based medicine. Euh, les étudiants ont besoin d'avoir des euh, réponses aux des questions cliniques. Donc, tout ceci implique des changements aussi dans la manière de chercher et dans la manière d'interroger les moteurs de recherche et les moteurs des bases de données qui sont complexes et de plus en plus spécialisés. Ces changements apportent de profondes modifications dans les pratiques des bibliothécaires. D'une part, nous ne pouvons pas tout maîtriser. La bibliothèque, physique ou virtuelle, ne peut pas contenir tous les documents qui sont présents et utiles à nos usagers. Donc, nous devons connaître ces documents, connaître les réservoirs, Connaître les portails qui ne sont plus des documents euh, typiques que peut posséder une bibliothèque. Il faut donc que les bibliothécaires soient vraiment des médiateurs de l'information, qu'ils connaissent non seulement leurs fonds, euh, les données qui sont sur ces plateformes, ces portails, ces bases de données, ces revues, euh, qu'ils ne possèdent plus forcément, et qu'ils connaissent aussi toutes les astuces, tous les services, tous les services à valeur ajoutée que peuvent apporter ces euh, ressources aux lecteurs. Les étudiants aujourd'hui interrogent essentiellement par Internet les ressources dont ils auraient besoin pour accéder à de l'information. La difficulté étant que spontanément, ils vont interroger en français. Or, la majorité des ressources intéressantes dans nos domaines est en anglais et le fait d'interroger en français donne des résultats parcellaires et pas de très bonne qualité. Ça, c'est la première difficulté auxquelles il faudrait qu'ils soient attentifs. L'autre chose, c'est que spontanément, ils vont utiliser Google pour faire leur recherche d'informations. Or, Google est un outil qui n'est pas spécialisé dans la recherche documentaire. Quitte à utiliser un outil, mieux vaudrait utiliser Google Scholar, qui est une partie de Google qui permet de référencer des articles scientifiques. Donc, ça éviterait d'avoir des réponses de toute nature. Spontanément, ça viendrait à l'idée de personne d'aller chercher des articles de revue dans un annuaire téléphonique. Mais je considère que Google dans la mesure où il donne des informations vraiment de toute nature et de toute qualité, euh, n'est pas adapté à la recherche d'informations. L'autre difficulté tient à la nature même de la recherche, c'est-à-dire du temps où l'informatique documentaire n'existait pas, euh, il était évident qu'on allait dissocier la recherche de références bibliographiques de la lecture de l'article. Cette différence n'existe plus avec l'informatique et du coup, alors que ça pourrait sembler plus simple, c'est-à-dire on utilise un ordinateur et on obtient des références bibliographiques et des articles, mais en fait ça brouille les choses. Et la dissociation entre les deux étapes n'est absolument pas évidente pour des gens qui n'ont jamais eu de cours à la recherche documentaire. Je vais vous montrer à quoi ressemblait, du temps du papier, euh, la recherche documentaire d'articles. Ça, c'est un volume de l'Index Medicus qui euh, existe maintenant sous forme informatique et qui s'appelle PubMed ou Medline. Donc, ces volumes papier servaient à faire une recherche par sujet ou par auteur. Ce sont des volumes énormes, annuels, euh, qui ont donc été complètement numérisés et maintenant, évidemment, le, la recherche informatique dans ce genre d'outils est simplifiée et surtout permet des choses que le papier ne permettait pas. Par exemple, quand on faisait une recherche sujet dans un index papier, on ne pouvait pas croiser deux termes. Chose qui est complètement naturelle avec l'informatique. La conséquence de tout ça, ou la cause peut-être, c'est l'impatience de nos usagers. C'est-à-dire que maintenant, tout devrait être immédiat en un seul geste. C'est-à-dire, on fait la recherche documentaire et on obtient le texte intégral dans la foulée. Or, la différence existe toujours, comme Claire le disait, nous n'avons plus dans nos bibliothèques, même numériques, la totalité des abonnements possibles. Ce qui veut donc dire qu'il faut encore avoir le réflexe, si on ne peut pas lire sur son ordinateur directement le texte intégral d'un article, il faut avoir le réflexe d'aller chercher ailleurs, soit en papier, soit dans une autre bibliothèque numérique ou physique. Et ce qu'on constate, c'est que euh, cette impatience qui est vraiment typique de l'utilisation de l'informatique et qui n'est pas du tout propre à la recherche documentaire, ça conduit des gens à ne pas lire des articles qui seraient pourtant importants, mais qui ne seraient pas directement accessibles euh, lors de la recherche. Et ça, c'est une vraie erreur. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent prouve qu'il euh, est difficile de faire de la recherche documentaire sans avoir été initié. Euh, les formations que proposent les bibliothèques sont nombreuses et souvent peu connues. Euh, il faut absolument que les bibliothécaires, dans ce rôle de formation, collent aux usages. Comme on l'a dit, maintenant la recherche se fait sur euh, ordinateur et le plus souvent, chez soi ou en dehors de la bibliothèque. Les lecteurs, les usagers viennent de moins en moins à la bibliothèque, mais ils utilisent encore toujours nos services, simplement ils le font à distance. Et donc nos propositions de formation doivent coller à cet usage. Formation ou médiation, il me semble que euh, la chose auquel il faut qu'on soit attentif, nous bibliothécaires, c'est à rendre nos sites les plus utilisables possibles, justement sans cette médiation qui qu serait naturelle si les lecteurs venaient dans nos salles de lecture. Les défis à relever pour les bibliothécaires sont nombreux, mais nous allons retenir un très important, c'est de montrer à nos usagers que nous pouvons vraiment être des vrais partenaires pour leur recherche documentaire. D'une part, nous pouvons les aider pour leur recherche, trouver des mots-clés, trouver les bonnes bases de données, les bons portails, les aider à construire leur stratégie de recherche. Deuxièmement, nous pouvons être de vrais partenaires pour eux, par exemple, les aider à déposer dans des réservoirs, d'archives ouvertes, les aider à trouver des éditeurs et des revues pour publier. Et nous devons aussi, en tant que bibliothécaires, aider à la gestion, au signalement et à la valeur des données de la recherche scientifique. Et un dernier conseil pour vous, n'hésitez pas à utiliser tous les services de la bibliothèque, qu'ils soient à distance en consultant nos tutoriels ou sur place, en allant à nos formations ou en allant prendre rendez-vous avec des bibliothécaires, parce qu'il vaut mieux passer un petit peu de temps pour se former et en gagner beaucoup pour toutes vos recherches à venir. Les bibliothécaires ont tendance à utiliser un vocabulaire technique parce qu'on en a un, comme tout le monde, et qui n'est pas forcément bien compris des usagers, et on le retrouve dans la structuration de nos sites web, et aussi dans nos offres de formation. Et ça, c'est un effort qu'il faut qu'on euh, applique de façon absolument systématique, parce que justement, avec la distance, on n'a plus la possibilité de se rendre compte que euh, on ne nous comprend pas. Et donc, il y a absolument besoin d'être extrêmement pédagogue, parce que justement, il y a ce faux ami de la simplicité de l'utilisation de l'Internet. Je prends comme un échec la phrase qu'on entend très souvent quand les gens viennent dans la salle de lecture, c'est « excusez-moi de vous déranger ». Et en fait, ils ne nous dérangent pas, notre métier, c'est justement de leur expliquer et de les aider.